C'est une vaste question, qu'est-ce que le cancer de la cavité buccale On va partir d'une définition du cancer généralement, qui est le développement de cellules anormales dans des tissus normaux. Ces cellules vont détruire progressivement les tissus qui les entourent et il y a malheureusement un risque d'atteinte à distance, de généralisation et de décès du patient sur les tumeurs agressives. Alors les symptômes sont variés, on va parler classiquement de la douleur, de saignement au niveau de la cavité buccale. Globalement, le signe d'alerte, c'est une plaie de la cavité buccale qui ne cicatrisera pas dans les trois semaines, doit amener à consulter impérativement un spécialiste, que ce soit un chirurgien axiofacial ou un ORL. Alors classiquement, euh, tous les cancers vont se traiter avec trois types de, de prise en charge. D'une part la chirurgie, euh, la chimiothérapie et la radiothérapie. Pour la cavité buccale, on va prioriser sur la prise en charge chirurgicale. On pourra ensuite compléter avec de la radiothérapie, voire de la chimiothérapie en fonction de critères liés à l'intervention chirurgicale. Alors, les facteurs de risque les plus connus sur la cavité buccale sont l'exposition au tabac et à l'alcool. Il y a également des euh, facteurs environnementaux professionnels hein, qui euh, se font jour. Et on a malheureusement des nouvelles pathologies du jeûne qui sont dites à ce jour sans facteur de risque, c'est-à-dire qu'on a des cancers de la langue qui vont se développer chez des sujets qui n'ont pas fumé, pas bu et euh, sont assez jeunes. On peut aller même chez des adolescents hein, sur ce type de pathologie. Donc, c'est un nouveau piège malheureusement pour nous sur la cavité buccale. Alors, ce sont des cancers qui restent... Enfin, qui sont des cancers agressifs, de mauvais pronostics. Hein, on va avoir une mortalité de 50 malheureusement, un patient sur deux à 5 ans. Une de nos problématiques, c'est qu'on a souvent des patients qui arrivent avec des lésions évoluées, qui ont attendu malheureusement ou qui n'ont pas réussi à avoir un spécialiste assez vite avant d'être pris en charge. Donc vraiment, c'est le message que je veux faire passer. Une lésion dans la cavité buccale doit euh, amener à consulter un spécialiste dans les trois semaines.